Salut c'est Martouf, alors aujourd'hui je vais vous parler des organisations des organisations euh, qui sont issues des différentes visions binômes de la spirale dynamique donc si tu n'as pas encore vu la vidéo sur la spirale dynamique il faut absolument aller la voir parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas revenir histoire de gagner un peu de temps La spirale dynamique, c'est un modèle qui permet de voir les différentes visions du monde. Donc ça a été développé depuis les années 60, c'est un modèle évolutif, donc il évolue encore aussi lui-même. Donc euh, les visions du monde, on a la vision beige, qui est vraiment l'étape de base dans laquelle une société vit en autarcie, euh, plutôt euh, dans la forêt. On a l'étape violette animiste, on a l'étape rouge, impulsif, des barbares, des conquérants, des chefs de gang. On a bleu, conformiste, l'étape où le règlement est important, le livre est important, les grandes religions avec des dogmes, mais aussi les administrations. On a l'étape orange qui est pour le profit, qui est vraiment de nouveau l'expression de soi qui vient, parce qu'on a toujours une vague, expression, conformisme, expression, conformiste. Et après l'orange, on a l'étape verte qui là vient faire apparaître les ONG. Il ne faut pas, comme à l'étape orange, euh, faire du profit sur le dos des autres. Et puis, euh, gentiment, euh, après, euh, on passe à l'étape jaune, qui est l'étape vision globale systémique. Et c'est là où on fait un premier tour de la spirale, parce que c'est ici que, tout d'un coup, euh, on a une résonance avec la première étape. Et cette première étape, c'était la survie dans la forêt de la, de la petite famille qui habite là-dedans. Maintenant, c'est la survie globale au niveau de la planète. Donc, c'est les mouvements écologistes qui naissent à ce moment-là. Et ensuite, on arrive à l'étape turquoise, qui est euh, ce que j'appelle le réenchantement du monde. Donc l'étape turquoise, elle n'est pas encore officiellement euh, vraiment définie. Donc à ce moment-là, il faut peut-être en discuter. Si tu n'es pas d'accord avec moi, il faut l'écrire en commentaire et on peut en discuter. Donc moi, je vais donner mon propre avis, est ce que je ressens, ce que j'observe... Et puis ça s'affine depuis 5 ans, je pense, depuis que j'ai découvert la spirale dynamique et que j'ai un peu changé de vision du monde, ça s'affine assez bien je commence à avoir de plus en plus mon avis sur la turquoise. Alors pour reprendre, je vais ici définir pour chaque étape quelles sont les systèmes de fonctionnement d'une organisation, d'un groupe d'humains qui viennent à partir de là. Et ça permet vraiment de comprendre, en tout cas moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses dans ce monde-là. Et des fois, c'est vraiment des mélanges, des logiques avec des leaders qui sont d'un sens, d'un autre sens, qui exploitent les autres, qui les manipulent, qui reviennent, qui, qui se font eux manipuler aussi. Euh, c'est vachement intéressant. Euh, donc on va voir ça tout de suite. On reprend l'étape beige, qui est la première. C'est des gens qui vivent dans la forêt c'est l'étape où l'enfant, par exemple, parce qu'on peut toujours faire un parallèle entre l'enfant qui grandit, qui devient adolescent, adulte, l'humain qui grandit, qui, se, qui psychologiquement se construit avec ses peurs, ses croyances, ses valeurs, et on fait en parallèle, quand on met des humains ensemble, ça nous fait une société, et il y a des sociétés plus ou moins ancrées avec des valeurs dans différentes étapes de la spirale dynamique on peut aussi après justement voir comment les systèmes d'organisation, c'est justement le but de cette vidéo, se construisent sur des valeurs qui sont ancrées à des étapes bien précises de cette spirale. Alors là on va commencer l'étape B chez les enfants qui vivent au sein de leur mère, qui sont nourris, logés, qui ont tout et qui voient vraiment le repli à l'intérieur, ils n'ont pas vraiment de notion du temps. Donc pour organiser un projet, c'est pas facile. Donc c'est vraiment une famille. C'est à peine s'ils comprennent comment ils font des gosses et comment ça avance. Et finalement, ben tout le monde vit là en même temps. Et l'important, c'est la survie, vraiment. Donc on n'hésite pas à, à, à lâcher un de ses, ses compatriotes, un, une personne de sa famille, juste parce que euh, on doit survivre. Euh, donc là, c'est assez peu intéressant. Je pense qu'il y a vraiment plus grand chose, plus il n'y a pas d'organisation humaine qui, qui fonctionne comme ça. Ensuite, on arrive même dans le mode tribal, le mode violet, c'est vraiment, c'est l'animisme, c'est se soumettre aux ancêtres, donc là, les règles vont être très liées à ça. Il y a toujours deux facteurs intéressants pour observer ces étapes, c'est comment prendre des décisions et comment se passent les rémunérations. Et là, justement, il ben, n'y a pas encore vraiment de rémunération, et les décisions, ben, c'est se soumettre à l'ordre plus global. Donc euh, depuis les, les, la tribu, il commence à y avoir une sorte d'organisation humaine. Parce que la, la tribu, il bah, y a les ancêtres qui décident, c'est un peu ça. <rire> des fois c'est les ancêtres même morts qui décident. Et des fois c'est les morts aussi euh, par, euh, par le chaman intégré, et ce genre de choses. Euh, ensuite, euh, on arrive dans des gens qui n'ont plus du tout envie de se soumettre aux ancêtres, ou à leur père, et, et aux, aux, aux, voilà, aux traditions et qui ont envie de s'exprimer eux-mêmes, de construire quelque chose eux-mêmes donc c'est vraiment le mouvement rouge, impulsif, expressif et ça devient un peu les chefs de gang les premières organisations c'est très militaire t'es pas d'accord avec moi, je te trucide, ok, comme ça c'est bon, j'avance parce que ben, si mes ancêtres décident, ben, moi je deviens le plus vieux l'ancêtre, je décide et là ben, on voit euh, Alexandre le Grand qui part en conquête du monde et puis ben, ils sont juste capables de voir, ben, quand on observe un peu ce qu'il a fait, il est toujours allé plus loin, et puis il n'a jamais rien construit derrière, c'est vraiment impulsif, on dit qu'il a conquis le monde, en fait il a juste euh, supprimé les autres chefs de gang, et puis Gengis Khan a fait pareil, donc avec ça on se construit des empires gigantesques, mais sans qu'il y ait vraiment d'empire, sans qu'il y ait d'administration, sans qu'il y ait vraiment quelque chose de figé, et tout, parce que la hiérarchie au niveau du chef de gang, elle change tout le temps, et comment Alors on va voir, décision, rémunération décision, comment ça se passe le chef de gang décide de tout c'est mon pote, c'est pas mon pote, c'est mes lieutenants puis après bah, il y a un niveau hiérarchie. et la suite ça devient difficile hein. on commence à organiser une petite armée et puis toi je t'aime bien, toi je t'aime pas ça change du jour au lendemain il doit toujours être sur ses gardes pour ne pas se faire empoisonner pour ne pas se faire massacrer, poignarder Et il y a une hiérarchie qui est très forte qui n'est pas très euh, de nombreux niveaux mais elle est très mouvante et à ce moment-là, ça devient difficile à diriger. Niveau rémunération, ben, on a pillé une ville, toi tu es mon lieutenant préféré, je te donne une partie du butant, moi j'en prends une partie, toi je t'aime pas, tu, je te donne rien, pouf Et puis voilà que si, si, si deux jours après ça s'inverse, voilà, c'est impulsif. Alors euh, ça, c'est des choses qui sont censées avoir disparu, c'était vraiment le fonctionnement de l'Antiquité, mais quand on voit un peu des gamineries qui se passent à la Trump, je me dis que c'est encore peut-être encore assez actuel dans certains milieux, que ça peut revenir. Tu m'as fait chier, je te mets sur mon compte Twitter que t'es un connard. Voilà, et puis euh, euh, Bannon, qui était un peu l'éminence grise là derrière, euh, les médias ont dit en fait c'est President Bannon. Eh ben, Trump il a pas aimé, il a viré Bannon. Donc c'est vraiment euh, du jour au lendemain, je t'aime, je t'aime pas. Ok, alors là on continue. Donc ces grands empires, ben à un moment donné, il fallait les consolider. L'Empire romain, il y a déjà, je pense que César était un peu chef de gang, ils ont commencé après à structurer, à coloniser, à mettre des chefs de gang, une administration hiérarchisée. Et là, on passe vraiment dans ce qu'était plutôt le conformisme. On a commencé à écrire, on a commencé à avoir des règlements. Donc autant les chefs barbares, euh, il y a eu l'Empire romain, il s'est effondré en partie, et là on voit en Europe, Plein de chefs de gang qui font tous, euh, moi je suis suzerain, vassal, euh, c'est les anciens chefs romains qui reprennent des bouts, ils se tapent dessus entre eux. Mais en même temps, il euh, y a une religion qui se développe, euh, religion catholique romaine, donc ça vient aussi du même endroit. C'est les romains à un moment donné, Constantin qui a décidé qu'il fallait qu'ils convertissent l'empire romain au christianisme, et hop ça a été fait d'une décision rouge. J'impose, c'est moi chef de gang. Mais ensuite, il y a des missionnaires qui sont allés partout et qui ont diffusé la bonne parole pour convertir les gens. Et convertir par exemple des gens qui étaient très violents, barbares. On leur a dit, si tu continues à être violent, ça ne va pas se passer bien, tu n'iras pas au paradis. Et là, on a changé leur vision du monde et ils se sont pacifiés. Et ont commencé à se soumettre. Donc c'est l'étape nouveau, une étape bleue où on s'est conformiste, on se soumet. On se soumet au texte sacré, on se soumet au règlement. Et tout ce qu'on construit là, ben, c'est des étapes euh, réglementées. Je pense que l'organisation, il y avait la tribu, il y a le gang, et maintenant on arrive à quelque chose qui est de l'administration. Et même de nos jours, les administrations fonctionnent en partie toujours comme ça. Donc, là, l'administration, euh, c'est une hiérarchie, comme la hiérarchie du gang, mais cette fois on l'a figée, on l'a bien marquée, donc on a des classes qui sont précises, un organigramme qui commence à devenir gigantesque, et cet organigramme, pour bien le marquer, on met des uniformes. Alors de nos jours, qu'est-ce qui reste Quelles sont les organisations dans lesquelles ce sont des pyramides décisionnelles avec des classes très précises et des uniformes L'armée, l'église catholique, il y a des beaux uniformes là. Les cardinaux en rouge, le pape avec son architiard, et puis les curés en bas, et voilà. Là on a quelque chose de très précis. Les militaires, c'est très connu, il y a des uniformes, des grades, et... Les écoles, il y a aussi des uniformes. Mais là, gentiment, on voit qu'elle passe déjà à l'étape orange, l'étape suivante. Comme les fonctionnaires. Mais il reste encore quelque chose. Comme j'ai dit avant, mode de décision, mode de rémunération. Rémunération, comment ça se passe Mode bleu, il y a un règlement. Toi, tu es dans telle classe. Chez les fonctionnaires, c'est toujours comme ça. Tu es dans telle classe, tu es dans quel niveau, donc tu reçois tant. Euh, mode de décision, c'est le règlement a dit. On discute pas. À l'armée, c'est comme ça. Le règlement dit que cet appareil, il faut faire comme ça. Si tu fais autrement, ça marche pas. Et là, il y a des gens que ça énerve. Il y a des gens qui veulent aller au-delà. Il y a des gens qui veulent aller les plus loin. Et ces gens-là, ils commencent à passer à l'étape orange. L'étape orange, ça, c'est l'étape où on refait l'expression de soi. On se dit, il y en a marre du truc lointain. On sacrifie maintenant pour le futur, mais on sait même pas si ça va arriver. Moi, je vais en profiter maintenant, tout de suite. Donc, c'est profit personnel. C'est le capitalisme qui commence à émerger. Euh, on a une notion du temps qui devient un peu plus évoluée. Au lieu d'administrer des colonies lointaines, puis de voir euh, vraiment causalité et effet, on commence à voir prévoir. Ce n'est plus, je ne te dis plus comment il faut le faire et ce qu'il faut faire, mais je te dis juste ce qu'il faut faire, peu importe comment tu vas. Il semble que Napoléon était très fier de ça, de dire, je définis l'objectif et c'est à mon ministre de savoir comment il faut le faire. Et ça, ça les dérive, gentiment. Hein. Le capitalisme définit, euh, c'est devenu les grosses multinationales. Alors, on a remplacé toute la hiérarchie. La hiérarchie, elle n'a pas disparu. On a remplacé une noblesse par une aristocratie. Donc, aristocratie, dans le bon sens du terme, aristocratie, qui veut étymologiquement dire les meilleurs dirigent. Donc, c'est les plus compétents. On ne fait plus une hiérarchie de gens qui sont de la noblesse, mais une hiérarchie de gens qui sont compétents donc on peut gravir les échelons c'est la grande évolution avant, dans la noblesse, on ne peut pas gravir les échelons facilement parce qu'en général, même ben, dans l'église c'était comme dans l'armée les riches, les nobles devenaient des officiers, des cardinaux et les pauvres, des curés, des soldats on distingue les classes sociales partout et c'est le règlement qui dit, c'est la Bible qui dit, donc on avance comme ça. Et mais ensuite, alors l'étape orange dit, non, alors nous on veut que ce soit rationnel, c'est totalement irrationnel votre truc, il faut que ce soit concret, on veut les gens compétents à la tête, on veut les gens compétents qui décident. Donc comment on décide C'est les compétents, c'est les experts qui décident, les spécialistes. On commence à valoriser ça. Et ensuite, euh, ben en politique, on voit que justement on est dans des pleins de règlements, mais à un moment donné, on vous dit non, l'expert économiste nous a dit que c'est mieux. Ça, c'est une vision orange qui essaie de battre une vision bleue. Euh, dans cette administration bleue, on avait défini des classes, euh, mais là, ces classes volent en éclats, mais on donne des objectifs. Et on fait une rémunération qui n'est plus en fonction de la classe, mais une rémunération qui se fait parce que vous avez réussi l'objectif, au mérite. Vous êtes plus méritant qu'un autre parce que vous avez bossé plus, parce que vous avez réussi plus, parce que vous avez atteint plus d'objectifs. Alors la dérive, ce qu'on observe dans, actuellement dans les grosses multinationales, il y a beaucoup d'étages, et on a construit des empires qui sont très complexes, avec des gens qui veulent avoir une vision du monde du terrain, mais que à partir de filtres de gens qui ont peur au milieu parce que on leur a dit « l'objectif c'est ça » et pour aller toujours plus loin dans la croissance, on leur a amené des objectifs toujours plus intenables. C'est dans une vision du monde dans laquelle on vit beaucoup dans le futur, on vit dans le crédit, dans le, le futur sera meilleur, on aura des objectifs, on décide du futur. Vous pouvez devenir qui vous voulez si vous avez la volonté. Ça c'est la vision du monde orange. Et ça, ben, c'est les organisations capitalistes, c'est les multinationales actuelles, c'est ce genre de choses, et on est toujours dans un mode pyramidal des gens qui ben, doivent se protéger de leur hiérarchie qui en ont marre et qui finissent par faire un burn out quand on leur fixe des objectifs trop loin et là il y a des gens qui disent non stop on veut plus et du coup on arrive dans l'étape verte l'étape verte c'est l'étape égalitaire c'est des gens qui ont commencé à se dire on va créer une coopérative c'est un peu les, les ferment du communisme on veut que tout le monde ait accès à tout, que tout le monde ait un droit de parole. On a tous le même salaire. Rémunération, c'est tous le même salaire. Mode de décision, comment ça se passe Eh bien là, c'est l'Assemblée Générale qui décide. On vote si on ne peut pas. Alors le vote, c'est un peu la bataille rangée. On met tous les soldats ensemble. Truc rouge, hein bien violent. Puis au dernier moment, on dit « Non mais nous, on a enlevé la violence. Euh... » Ça, c'est déjà l'étape orange. C'est un jeu, hein on enlève la violence. Euh, on fait peut-être des trucs, de dégulasserie, c'est de la violence psychologique, mais on n'a plus de violence physique. Ça veut dire que qu'on respecte les lois, nous. Hein? Mais euh, la loi, on, on magouille pour qu'elle soit faite d'une manière. Ok, et là alors, euh, les gens qui sont là-dedans décident euh, au vote, et on compte le nombre de soldats de chaque côté. Et on se dit, il ben, y a plus de soldats dans ce gang que dans celui-là, donc finalement, il y en a un qui a gagné sans qu'on ait versé une goutte de sang. Alors en mode vert, on essaie d'utiliser ça, mais ça ne nous plaît pas trop. Alors des fois on essaie le consensus, mais le consensus c'est hyper compliqué, parce que plus il y a de monde, plus ça bloque, on n'arrive pas à décider au consensus quand on est tous là. Et gentiment, ben, ça fait des organisations qui sont très fortes pour dénoncer plein de choses, l'esclavagisme, on veut des coopératives, on veut des entreprises qui ont un peu plus de sens, on veut des droits sociaux, et c'est vraiment tous les mouvements des droits sociaux qui émergent avec cette étape verte. Et là, on veut casser toute forme de hiérarchie. Les hiérarchies ont changé, évolué, des ancêtres aux gangs, au l'uniforme conformiste, et ensuite la hiérarchie de compétences. Et là, on veut plus de hiérarchie. C'est fini ces conneries. La pyramide, elle est à plat. On est une entreprise euh, à plat. On est tous au même niveau, on a tous le même nombre de parts dans l'entreprise. Et ça, c'est surtout en fait un fonctionnement associatif, un fonctionnement ONG, coopératif. Il y a quelques modèles, et ils ne sont pas très nombreux. On voit que notre monde est encore fortement ancré orange. Mais euh, l'Europe, c'est orange-vert. Les unis c'est orange-bleu. On est encore à l'étape d'avant, euh, l'étape un peu plus conformiste dans la Bible Belt. C'est vraiment euh, les évangéliques qui dominent un peu la vision du monde. Et puis, euh, il y a encore dans le monde beaucoup, beaucoup, beaucoup de visions tribales. Euh, donc ça c'est vraiment encore avant, et puis il euh, bah, y a des, des, des endroits où il y a des gens, bah, dès qu'ils veulent venir un peu plus euh, expressif au delà de la vision tribale, bah, c'est la violence qui arrive, c'est l'étape rouge. Et en Europe là on est vraiment euh, orange, vert, et à, à mon avis on est un peu là dans la caricature politique gauche-droite. On a à gauche euh, tous ceux qui sont un peu de vignons du monde progressif, vert, et c'est vraiment il faut qu'on soit euh, tous égalitaires, euh, l'égalité des chances, ce genre de choses, et puis il euh, y a la droite qui est plutôt pragmatique, rationnelle, on n'a pas les moyens, euh, il faut qu'on fasse que des trucs qui fonctionnent, mais c'est vrai qu'on est aussi pour qu'on soit humaniste, ce genre de choses, parce qu'on ben, n'aime pas la violence ancienne. Alors tous ces, ces comportements, ben, ils se battent, gauche-droite, mais dans un cadre qui a été défini par des bleus. Les règlements. Comment ça marche C'est des règlements. Euh, c'est très conformiste, il faut se conformer à la constitution, aux lois et tout. Et on voit qu'il y a déjà des oranges qui disent « Mais ah, cette loi, elle n'est pas normale, on ne devrait pas aller au-delà. » puis les autres qui disent « L'harmonie de tous, la loi devrait donner l'égalité des chances à tous. » Et finalement, euh, ben on arrive à, à ces mouvements euh, qui, qui des fois sont mélangés. Un mouvement communiste, par exemple, j'ai l'impression que c'est des gens de type ancrés dans des valeurs vertes qui veulent évoluer vers un mieux, qui veulent aller vers l'avenir de l'humanité où on est tous égaux. Mais qui ont été repris par des opportunistes comme Staline à leur propre profit. Vraiment euh, quelque chose d'orange. Et qui ont été suivis massivement par les gens qui étaient encore tous dans l'idée bleue euh, d'un sacrifice actuel pour un futur meilleur. Donc le communisme c'est ça. On s'est sacrifié pour nos enfants, pour construire un monde meilleur, et ce genre de choses. Les nazis aussi, hein, c'était un peu ça. Et à ce moment-là, euh, ben on voit qu'il y a des synergies qui se font sur plusieurs visions du monde, qui construisent des mouvements, des organisations. Donc là, on arrive vraiment dans l'étape verte. Et euh, à mon avis, euh, ben l'étape verte, elle, tout d'un coup, elle a un peu changé aussi, euh, dans les années 60-70 on a vu des mouvements qui devenaient écologistes, donc ça on arrive dans l'étape de la spirale dynamique où on a fait un tour, des gens qui à un moment donné veulent se rendre compte de la finitude, se rendre compte de la survie, et à un moment cette survie, ben, il faut l'exprimer un peu autrement, euh, c'est plus une survie individuelle, c'est une survie globale, c'est une survie de l'humanité dans son entier. C'est l'overview effect par exemple, le fait qu'on ait pu voir la planète de son extérieur sur une seule photo, avec Apollo 8 qui a fait une photo en 1968, ça met une dimension tout à fait écologiste de se dire qu'il faut sauvegarder notre seule maison. Alors euh, bah, ces jaunes systémiques, c'est des gens très forts pour casser aussi, euh, construire des réseaux, c'est aussi les débuts de l'internet, ça commence en réseau, euh, comme les Verts ils sont capables de casser donc c'est des choses qui vont des fois assez souvent ensemble. Il y a beaucoup d'organisations vertes qui tout d'un coup euh, ben c'est des militants, c'est des choses mais ils sont devenus écologistes parce que tout d'un coup au sein il y avait quelques personnes qui les ont tirés vers cette vision systémique du monde mais tout en ayant parfois beaucoup de fonctionnements qui sont euh, un peu plus verts. et de mon expérience après c'est euh, ben, par exemple le réseau objection de croissance, les croissants qui se disent euh, on va se casser la gueule faut changer de système économique on peut plus garantir une croissance infinie comme euh, les oranges, les économistes de type orange nous disent. Et là, alors, c'est souvent du fonctionnement réseau, mais je trouve qu'il y a assez peu de création de quelque chose de neuf. C'est des réseaux, donc on voit au bout d'un moment que ça ne sert à rien d'opposer des politiques, gauche ou droite, des gens qui sont très fermés sur leur clan et qui pensent que forcément l'autre a tort parce qu'il n'est pas dans le bon camp là on commence à avoir une vision qui permet de se dire non mais ils sont dans des camps différents mais il y a quelque chose au delà qu'ils ne voient pas, ni l'un ni l'autre et ils se tapent dessus pour rien en fait donc là on commence à voir depuis l'étape jaune systémique un premier tour de la spirale qui voit les manières plus globales plus systémiques, et qui se dit qu'il y a autre chose à faire mais c'est encore un mouvement assez faible c'est un mouvement qui a beaucoup émergé depuis une trentaine d'années mais qui construit peu et c'est surtout, je pense, l'étape turquoise qui va construire. Donc euh, moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans la finitude, qui sont dans une logique de fin du monde. Et cette logique de fin du monde, euh, ils la vivent mal souvent. Alors moi, je connais deux types de personnes dans les mouvements dits décroissants. C'est des gens qui, qui sont vraiment assez mal, puis qui disent « il n'y a plus rien à faire, de toute façon, on va attendre la fin du monde », c'est un peu ça. Et puis, il y a ceux qui tout d'un coup s'intéressent de nouveau à l'étape équivalente, mais du tour précédent, euh, qui font beaucoup voir les, les Indiens d'Amazonie, comment ils vivent. C'est un peu par nostalgie, parce que ben, nous, on a évolué avec toutes ces étapes pour atteindre ça. Les Indiens d'Amazonie n'ont pas encore cette individuation au-delà du groupe. Ils n'ont pas eu l'étape rouge, ils n'ont pas eu l'étape orange, ils n'ont pas eu l'étape bleue ils ont une notion du temps qui est très différente, le futur n'existe pas forcément, le passé est très limité, il n'y a pas la notion de causalité, mais ils ont des chamans, ils ont de choses, et tout d'un coup, en s'intéressant à ça, on réinvente un peu le chamanisme, on redonne quelque chose qui va au-delà du sens, qui redonne du sens en fait à la vie, et un élan de vie qui va même au-delà de, de ce que le rationalisme rouge-orange voit, le rationalisme qui, qui essaie de dire euh, bah, tout ça n'existe pas, donc euh, les croyances, les religions, donc là on, on retombe je pense euh, beaucoup de gens que je connais euh, dans les milieux décroissants deviennent de plus en plus euh, s'intéressent au sens et à la spiritualité et commencent à aller au-delà d'un paradoxe euh, j'aime bien les réseaux donc j'aime bien l'informatique et j'aime bien les réseaux mais j'aime bien aussi que mon empreinte écologique soit faible et là, on retrouve dans le chamanisme une forme de toutes des choses assez étonnantes pour la science, qui est vraiment ancrée orange, qui n'existe pas pour cette vision du monde, mais qui existe dans la vision du monde jaune, qui commence à arriver dans le turquoise. Et à mon avis, le turquoise est assez marqué par cette notion-là de réenchantement du monde. Voilà, alors maintenant, ben, on a cette étape turquoise qui émerge, mais on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. C'est vraiment quelque chose d'assez étonnant pour pas mal de monde, mais euh, Clark Graves avait dit qu'il connaissait seulement six personnes dans les années 70, qui étaient un peu dans cette vision du monde donc c'est trop peu pour vraiment savoir ce que c'est il y a encore des gens qui se tapent dessus, des spécialistes qui, qui, qui essaient de trouver ce que c'est ou des gens par leur propre expérience qui décrivent moi c'est plutôt par mon approche de ce que j'ai observé de ma propre expérience, de ma propre évolution j'arrive à plus ou moins marquer ça j'ai découvert la spirale dynamique en 2012 je crois que c'était ça, et après au bout de 5 ans, j'arrive de plus en plus à me faire... Il y a 5 ans je ne savais pas trop ce que c'était, maintenant j'arrive à me dire de plus en plus cette étape turquoise. Elle est très liée à l'étape animiste violette du deuxième étape de la spirale, et pour moi ça vous montre vraiment le, le réenchantement du monde, et on retrouve de nouveau les esprits de la nature, on retrouve ces notions de chamanisme, mais d'une manière tout à fait différente, et euh, on retrouve euh, d'aller au-delà du paradoxe, d'aller au-delà de la dualité de se dire qu'il y a des gens qui se tapent dessus les euh, visions vertes et visions oranges qui se tapent dessus dans un cadre bleu politique et là on va vraiment vers autre chose donc euh, si on reprend euh, comment on décide euh, et quelle est la rémunération, ben, une organisation euh, verte elle va aussi décider euh, que tout le monde euh, doit décider ensemble et une organisation, c'est le consensus. Ça marche pas vraiment. C'est pas facile. Euh, la rémunération, tout le monde a la même chose. Puis dans un jaune, en fait, c'est un réseau. Donc la rémunération est vachement compliquée. Il y a pas vraiment. J'ai pas vraiment vu d'organisation. Ou alors, ils il fonctionnent un peu comme, comme les organisations ouvertes. Ils essaient de trouver des dons, essaient de trouver un peu, fonctionner sur sur d'autres manières. Et les, les modes de décision. Euh, sont déjà un peu particuliers, parce qu'en réseau, ben, c'est un peu individualiste. Chacun fait un peu ce qu'il veut, on trouve des synergies, on décide pas vraiment, mais c'est un peu les forces qui sont là, qui avancent. J'ai vu ça dans les réseaux des croissants, il fallait trouver un, un compte en banque, on n'arrivait pas, parce qu'il n'y avait pas d'organisation. Il fallait créer une association de type verte pour pouvoir avoir un compte en banque dans un règlement encore plus ancien, une vision du monde probablement orange. Et, euh, après il fallait créer un site web mais qui le fait C'est un peu l'anarchie, tout le monde se décide à faire un, peu, un petit bout chacun. C'est intéressant mais c'est très peu constructif. Et quand on arrive à l'étape turquoise, alors là ça devient vraiment plus intéressant et je pense qu'on entre dans ce que Frédéric Laloux a écrit dans son bouquin Reinventing Organization, des organisations opales. Opales parce qu'il euh, s'est basé sur toutes ces couleurs, Spirale Dynamique ou Ken Wilber, euh, Théorie Intégrale, ce genre de choses, qui utilisent aussi les couleurs pas forcément les mêmes. Mais euh, l'opale, si on regarde à quoi ressemble une opale, en général, c'est une pierre qui a des éclats de toutes les couleurs. Donc, on retrouve un peu de tout. Donc, c'est pour dire qu'on a intégré toutes ces étapes et que l'organisation fonctionne euh, vraiment, de, fonctionne de manière holistique, intégrée. De tout. Les, les holistiques, les holons, c'est vraiment comme le corps humain par exemple, est composé d'atomes, qui est composé de cellules, de cellules qui, composent, enfin, qui composent des molécules, qui composent des cellules, qui composent des organes, qui composent des humains, qui eux-mêmes composent une société humaine, des groupes. Donc ça c'est la vision un peu turquoise, holistique. Et là alors, comment on décide et comment on rémunère les gens, c'est ça qui est intéressant, c'est que le mode de décision va être quelque chose euh, de beaucoup plus complexe, qui fait intervenir tout ça aussi c'est souvent quelle est la décision juste pour moi hein, et pour l'organisation et pour le monde donc euh, on a un, un paradoxe euh, au lieu de se sacrifier totalement on sacrifie quand même parce qu'on va dans la raison d'être de l'organisation toute organisation de type euh, opale ou turquoise elle a euh, une raison d'être elle n'est pas là pour rien il y a un sens à ça, donc c'est vraiment le côté spirituel qui revient. On crée une organisation dans un but, pas comme en mode orange, où l'organisation est juste là pour survivre, et organise sa survie. Euh, dans l'organisation de type euh, holistique, on va créer quelque chose dans lequel on va aligner la raison d'être de l'organisation sur la raison d'être des individus qui la composent. Donc chaque individu fait ce pourquoi il se sont appelés, et l'organisation lui garantit un cadre sécuritaire pour pouvoir se développer au maximum de son potentiel qui va être mis au service de l'organisation elle-même. Donc c'est quelque chose vraiment d'alignement, bah comme les molécules s'alignent sur les cellules, les organes et tout ça pour que l'être humain en lui-même fonctionne. Et cet être humain fonctionne pour être mis au service de quelque chose de plus grand. Mais il ne peut pas fonctionner si on l'écrase, il ne peut fonctionner que si on a son plein potentiel. Donc contrairement à l'organisation Orange, où on lui donne des objectifs impossibles, là, il n'y a pas d'objectif. On a une notion temporelle qui est encore tout à fait différente. On va dans la confiance. C'est beaucoup un lien. On donne confiance aux gens pour qu'ils se développent eux-mêmes, et qu'ils avancent, qu'ils donnent le meilleur et la valeur, la meilleure qu'ils puissent aborder à eux-mêmes. Ce sera la, leur motivation Intrinsèque qui sera la meilleure, qui va pouvoir être apportée à l'organisation aussi pour avoir un meilleur, une meilleure efficacité. C'est ce qui est souvent paradoxal pour des gens de vision du monde orange, c'est qu'ils ont l'impression de minuter rationnellement les choses, ils ont l'impression d'avoir des rapports, de contrôler tout ce qu'ils font, c'est beaucoup de contrôle. Puis en fait, c'est des budgets, des contrôles, et ça ne marche pas quand même parce qu'ils sont moins efficaces que des autres qui ne font pas de budget dans les organisations opales. Il y a Beaucoup d'organisations qui ne font pas de budget, pas de prévision, qui avancent, comme quand on fait du vélo, on avance, on se dit, ma direction c'est là-bas, euh, si je pars là-bas, ben je pars là-bas, puis tout d'un coup je corrige, puis je finis par y arriver. Si quelqu'un veut tout planifier, il ne va pas voir le premier obstacle, le nid de poule qui n'était pas prévu, la peau de banane, l'orage qui arrive, et au lieu de corriger en permanence, il doit recalculer les choses, parce que c'est scientifique il doit recalculer ou plutôt que d'aller à l'intuition de se dire ouh ça se passe mal je vais là bas je m'éloigne je reviens ici et euh, ben c'est là les organisations opale turquoise réintègrent tout ce qui fait partie des intuitions euh, et ça se développe ce genre de choses c'est de se laisser guider par des signes par des synchronicités donc on arrive dans ce qui est très ésotérique pour tous les gens qui ont une vision du monde précédente mais là ben euh, ça fonctionne, étonnamment. On est en même temps dans le rationnel que dans l'irrationnel. On fait fonctionner les deux hémisphères du cerveau ensemble, l'hémisphère rationnel et l'hémisphère irrationnel. Et c'est là que des fois, paradoxalement, euh, on a des intuitions qui sont hors du temps, qui permettent de prendre des raccourcis, euh, qui ne sont pas rationnels, mais qui marchent. Et ça, c'est très étonnant. Donc, comme je disais, décision, rémunération là-dedans, le mode de décision va être pris sur plein de niveaux. Qu'est-ce qui permet, moi, d'aller vers ce quoi je me sens appelé et qui est, me semble juste envers le monde donc on retrouve des notions vertes hein. il faut pas faire de mal aux autres on peut pas écraser les autres pour avancer mais qui soit aussi quelque chose qui apporte de la richesse donc c'est aussi quelque chose orange qui soit conforme avec la réalité locale hein. c'est aussi la notion bleue et puis euh, qui soit de l'expression et en, en alignant tout ça on arrive à faire quelque chose alors euh, on a parlé par exemple, un mode de décision, c'est le consentement on a parlé du consensus, qui est un truc assez vert on décide tous ensemble, il faut que tout le monde soit d'accord c'est l'harmonie globale là, non, là on décide que c'est le consentement alors le consensus, c'est tout le monde dit oui le consentement, c'est personne ne dit non c'est très subtil à comprendre et c'est par exemple le fait qu'une personne euh, on va tester les objections qu'elles ont si elle dit, euh, bah, moi je préférais ça à l'autre, c'est pas valable c'est pas des préférences c'est pas le chef de gang rouge non ça ça ne va pas euh, donc on peut avancer et dire, mais ça je m'en fous complètement alors ok c'est pas ma préférence c'est un truc mineur je vous comprends pas pourquoi vous discutez de ça mais je vous laisse discuter parce que voilà ça c'est le consentement et avec ça quand on doit décider des choses plus ou moins tous ensemble c'est bien euh, sinon en général on arrive à découper un peu en différents rôles euh, on aime bien euh, dans, dans, dans l'entreprise orange, c'est horrible parce qu'on doit se cacher. La vie professionnelle et la vie privée, on doit avoir un équilibre entre les deux et tout. En mode opale, comme on aligne sa vie personnelle sur sa vie professionnelle, on s'en fout, on n'a plus envie. On, a, on peut simplement décider comme ça tous ensemble. Et c'est quelque chose qui va bien passer parce que nous avons quelque chose qui est bien pour tout le monde. Donc on n'a plus besoin de l'équilibre vie professionnelle-vie privée. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être plus de vie dans la vie professionnelle, si on doit l'équilibrer. Et donc à ce moment-là, on arrive à décider euh, d'une manière bien, tous ensemble, mais aussi de manière individuelle. La sollicitation d'avis, c'est une manière de décider aussi qui est intéressante. Ça veut dire que chacun, individuellement, en son fort intérieur, dans cet alignement, est capable de prendre la bonne décision. Donc quelqu'un qui fait une proposition, il doit demander aux personnes concernées donc ça c'est aussi euh, le truc vert mais on ne veut pas demander l'avis à tout le monde, ça c'est la grande erreur des gens ancrés dans l'étape dans, dans verte ils ont envie de demander à tout le monde, faut que tout le monde soit d'accord non, non, non, on demande aux gens concernés voilà, par une décision on va changer cette machine, ok qui sont les gens qui l'utilisent, on va leur demander leur avis parce que c'est peut-être pas le bon choix pour prendre la bonne décision, ben, c'est eux les plus à même de décider alors moi j'aimerais changer cette machine, mais est-ce que euh, ça leur convient ou pas Alors on va demander, puis ils vont dire « Ah c'est horrible, alors c'est génial !» Puis du coup, s'ils vont dire « C'est horrible, puis que toi tu changes, bah, tu vas peut-être t'en prendre plein la gueule plus tard, et c'est peut-être pas une décision qui est bonne. Par contre, si c'était vraiment la bonne, bah, ça va. Bon. Et ça avance des fois plus vite, et ça débloque des choses, et c'est des décisions harmonieuses, et c'est des décisions justes progressivement. Et il n'y a pas le règlement, là du coup les règlements ils tombent un peu. Par contre, on va devoir mettre des valeurs en dessous, on va devoir définir un cadre peut-être. Euh... Dans la notion aussi de cette décision, euh, on va demander l'avis à des spécialistes. En sollicitation d'avis, ça se fait aussi. Parce que le spécialiste, ben, il a peut-être un avis plus éclairé sur une certaine partie. Et là, on retombe sur les experts de type orange. C'est l'expert qui décide, c'est la personne la plus compétente. Alors là, on fait un mix entre tout ça. Et là, on a une décision qui va être bien, qui va être correcte. Donc la sollicitation d'avis, c'est aussi bien. Chacun a avoir son petit pré-carré parce qu'on décide soi-même, personnellement. Ce n'est pas une décision, on peut demander l'avis à tout le monde, mais décider en son fort intérieur. Donc le mode de décision, il y a un consentement, sollicitation d'avis. Mode de rémunération, ça c'est intéressant aussi. On va sortir du je t'aime, je t'aime pas, du euh, c'est le règlement qui décide dans la classe auquel tu le trouves, du ⁇ Ah alors, euh, t'es plutôt compétent, pas compétent, euh, t'as rempli tels objectifs, t'as pas rempli cela ⁇ ou alors du tout équivalent. On va faire un mix de tout ça encore une fois. Et c'est souvent les gens qui sont à cette étape-là qui comprennent ce qu'est le revenu de base inconditionnel. Le revenu de base, ben, c'est le cadre de sécurité que donne l'organisation ou la société pour que chacun puisse développer son plein potentiel pour être soi-même. Et ça c'est le revenu de base qui permet à chacun de vivre. C'est ce que les organisations de type ONG verte demandent. On doit respecter l'humain, tout le monde peut vivre. Mais après, eh ben, on peut avoir d'autres critères. La classe, l'âge, l'ancienneté. On peut décider euh, si tu as plus ou moins d'enfants. Donc voilà, le revenu de base, eh ben, c'est quelque chose qui fait typiquement partie de, de la vision du monde plutôt opale, turquoise, ce genre de choses. Et ben, C'est vrai qu'on voit qu'il y a des gens euh, qui suivent, qui sont tout à fait verts, qui sont euh, dans soit dans l'étape verte, soit dans l'étape systémique, euh, parce qu'ils comprennent que le système ne fonctionne plus, soit parce qu'ils comprennent euh, qu'il faut faire quelque chose, il faut se battre pour ça, ça c'est vraiment le mode ONG, il euh, faut se battre pour les droits humains et le revenu de base, ben ça va là-dedans. Ce n'est pas forcément la vision de tout le monde, donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses. Alors que ben, les, les vraies personnes qui, qui portent ce genre de choses, qui avancent, sont plutôt des gens euh, avec une vision plus holistique, et qui ont justement ce mode de rémunération et mode de décision consentement sollicitation d'avis et rémunération par revenu de base et là on crée une espèce d'écosystème qui permet à toute personne d'avoir la sécurité de pouvoir développer son plein potentiel personnel et ensuite de pouvoir l'exprimer au service d'une cause qui est la raison d'être de l'organisation dans un cadre avec des valeurs précises. Donc on mélange un peu beaucoup de choses qui sont des étapes précédentes, et ça c'est à mon avis l'avenir des organisations. Euh, Reinventing organisation de Frédéric Laloux qui est très intéressant à ce sujet, si tu veux en savoir plus, j'ai fait un résumé sur mon site martouf.ch. Sinon, j'arrive gentiment au terme de cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer un peu comment créer une de ces fameuses organisations, Opale, un écosystème. Mais d'ici là, garde l'esprit ouvert, à bientôt et c'est parti